qu'elle nous avait fait perdre du temps, parce qu'elle s'était trompée dans le métro, on était parti à l'envers. Ah, dis, ah oui, à ma... tu la sens ma grosse logistique là <rire> J'ai pensé à toi, j'ai trop pensé à toi, je me suis dit putain Stéphanie rigolerie. Ok, alors quel est ton prénom, ton pseudo Alors mon pseudo c'est, on va dire que c'est Sabrina. D'accord. Alors Sabrina, tu m'appelles pour une étude de cas, anciennement appelée dans le jargon phone coaching, tu n'es pas VIP, donc tu as réglé ton, ton étude de cas euh, au cas par cas, sans jeu de mots. Voilà. Et tu as bénéficié d'une remise de 50 euros car tu as accepté euh, d'être enregistré. Tout à fait. Donc on t'écoute. Alors je propose de découper, euh, je propose unilatéralement de découper l'entretien en deux parties. Oui. La première partie, on, je vais tenter de répondre au mieux à ta question. Et la seconde, on a des chatons. Donc les chatons, ce sont les abonnés à ma chaîne YouTube. Il y avait <rire> des questions sur les relations entre femmes. Ouais. Donc, euh, si tu veux bien essayer d'y apporter une réponse assez assez assez brève, mais assez honnête, okay. il t'en serait, euh, serait reconnaissant et il, miaule, il miaulerait de, de remerciements. <rire> ok. Oui, oui, d'accord. Ok, d'accord. Donc, euh, ben, je commence du coup par ma partie, si j'ai bien compris. Ok. Bon, alors moi je m'appelle, bah tu m'as déjà présenté du coup, je suis lesbienne, j'ai 36 ans, euh, j'ai fait ton test et j'ai 60% de H, euh, je ressemble à une fille, on me prend la plupart du temps pour une, pour une hétéro, même quand je ce dis que je suis lesbienne. Pardon, excuse-moi excuse de t'interrompre par avance, mais on a déjà fait l'expérience que quand je n'interromps pas, c'est chiant, je renvoie okay. euh, à cet effet aux deux, derniers, aux deux dernières études de cas, le test dont tu parles, pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est un test vulgarisé de masculinité, féminité qui se trouve sur L-Lui.mi. Mi, Mi s'écrivant M-E. Donc L-E-2L-E-Lui.me. Ouais, et qui est très puissant d'ailleurs parce que je l'ai fait faire à tout mon entourage et ça ne rate pas à chaque fois. Ça a l'air des questions comme ça simples, mais je le trouve assez percutant. Oui, c'était un test très vulgarisé. Euh, fait pour le, le quotient intellectuel moyen des téléspectateurs de M6 à l'époque où j'ai ah, okay. contribué à leur test euh, okay. soi-disant scientifiques. Mais le Donc, fond, le fond euh... est exact, comme tu as pu le dire. Ouais. Oui, ouais, c'est vraiment, mais alors ça ne rate pas. Et moi, je, dès que je connais quelqu'un, maintenant, je lui demande de faire le test. Ça m'aide à l'identifier. Euh, bon, moi, pour ma part, du coup, euh, malgré mon côté féminin apparent, j'ai bien apparent, euh, le côté H ressort beaucoup dans ma vie. Donc, je suis très combative, je suis très entreprenante, que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel. J'adore aborder les gens, faire des rencontres. C'est vraiment un plaisir pour moi. Hum, je fais beaucoup de choses seule. Je vais dans des bars seule. Mon travail, de toute façon, m'oblige à me déplacer seule et j'aime beaucoup ça. Et je t'appelle parce que j'ai une problématique euh, assez récurrente dans ma vie amoureuse. Donc, en gros, euh, moi, au niveau de mon CV amoureux, j'ai une histoire d'amour de trois ans. Je tombe très peu amoureuse. Hum, je cours beaucoup. <rire> j'aime bien, en fait. Je vais, je vais dire la vérité. Je sais que les, les écouteurs euh, féminins vont pas trop aimer, mais c'est vrai que moi, je suis très euh, à la conquête des, j'ai pas dépassé ça encore, de la conquête des belles femmes. Euh, ça me réussit plutôt bien dans ma vie, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Par contre, je bute sur quelque chose depuis des années, c'est vraiment… Euh, je un t'interromps de... une nouvelle fois, donc ouais. je, je m'en excuse par avance, mais c'est la règle. Hein. On a fait l'expérience A, B, et on a bien vu que ça ne fonctionne pas quand je n'interromps pas. Donc, okay. euh, quand tu te dis que tu es à la conquête des femmes, tu parles des femmes… Lesbienne, où tu parles de toutes les femmes Ah oh non, toutes, je ne fais, fais aucune distinction. Parce que là, tu, tu, tu remarqueras, ou tu sauras sans doute, que euh, ton pendant chez les hommes, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'un gay qui partirait à l'abordage d'hommes qui ne sont pas euh, homosexuels, ça se terminerait au mieux avec de l'embarras et au pire avec ouais. une femme <rire> dans le Alors, euh, je, vais, je vais aller plus loin, Stéphane. Je suis pas forcément. Moi, si tu veux, j'aborde très... très facilement, que ce soit dans les bars, etc. Par contre, euh, si tu veux, moi, c'est plus un prétexte pour être dans un contexte amical parce que j'aime bien faire des rencontres, tu vois. Mais figure-toi que c'est quand même plus les, c est, c est les hétéros qui sont plus entreprenantes que moi la plupart du temps. Donc, loin de causer l'embarras, euh, souvent, euh, c'est une occasion en fait, de, de tester, quoi, tu vois. Je, alors que chez les gays, je ne pense pas que tu es ça, quoi. Donc, un gay qui essaye de tu sympathiser avec un hétéro. par des femmes hétérosexuelles alors c'est moi qui y vais, c'est toujours moi hein, qui y vais, je vais trinquer avec elle, je ne les connais pas, ou tu vois sur le salon je te parlerai de cette histoire, euh, c'est toujours moi qui fais le premier Alors, pas pour les sympathiser. Le monde, tu, dans dans l'immense majorité des cas, tu veux dire que tu es bien reçue Ah mais euh, oui, elle rigole, elle se marre, ça les fait rire déjà, et en plus de ça je pense qu'elles ne sont pas habituées, donc c'est drôle, voilà. Et, euh, et puis aussi je pense ne pas être lourde parce que j'y vais pas pour absolument les conquérir, tu vois J'y vais parce que je les trouve jolies. Puis euh, ben, si je vois qu'il n'y a pas de répondant, ben j'enchaîne sur une conversation euh, tout à fait lambda. Et, et du coup, ben, on enchaîne sur euh, des échanges humains, tu vois, qui n'ont rien à voir avec euh, avec la séduction, du coup. Tu as un morphotype Ah ouais. Alors moi, c'est. Euh, alors tu veux. Tu veux dire euh, un morphotype que, de femmes que j'aime Oui. Oui. Euh, oui, oui. Moi, c'est très clair. Hein, c'est les brunes aux yeux noirs, grandes, élancées. Euh, féminine, et plutôt pays du sud, donc tout ce qui est Italie, Espagne, Moyen-Orient, Israël, tout ça, Latina, euh, j'aime pas du tout les... voilà, tout ce qui est nordique et tout, je suis pas trop attirée, voire pas du tout, mais c'est vraiment ce que j'aime, ouais, voilà. Les femmes avec du piquant, hein, entre guillemets, euh, voilà. On t'écoute. <rire> ben alors là, pour le coup, c'est... ouais, alors... Euh, donc j'ai ce fantasme inassouvi parce que si tu veux, autant j'ai la parole facile, euh, j'ai vraiment des relations agréables avec les gens, autant il y a un type de femme, chez les belles femmes qui me laissent vraiment mes perplexes. Alors je sais pas, comme je t'ai dit, si tu les appelles divas, femmes fatales, mais c'est des femmes qui sont extrêmement séductrices, extrêmement féminines, et moi j'ai vraiment l'impression un peu d'être leur, euh, leur pantin. Ou en tout cas, tu vois, j'en ai rencontré dans le passé, mais les relations qu'elles m'ont proposées, c'était toujours... Euh, fait, je me sentais perdante et donc j'ai lâché l'affaire. Et cette fois-ci, parce qu'en fait, j'ai quand même 36 ans aujourd'hui et, et, et je, je, si tu veux, j'ai l'impression de ne pas avoir bouclé la, bouclé la boucle et je pas à passer à autre chose. Donc j'en viens à ma problématique, c'est que j'ai rencontré la diva de trop. Donc en fait, je, on va, on va l'appeler Marina, elle a 28 ans, alors elle est hétéro. Enfin hétéro, tu sais, chez les femmes, elles ont toujours eu quelques histoires, hein, mais on va dire qu'elle est hétéro. Elle a eu quelques histoires au monde mais euh, très légère, on va dire. Euh, enfin, en sais, euh, ça serait quand même étonnant, après 12 ans d'écriture de contenu, séminaires, conférences, livres ouais. euh, sur le sujet des relations hommes-femmes, ça serait quand même très étonnant que je n'ai pas remarqué la bisexualité latente. Ah. <rire> <parents>. Parce <rire> okay. que si je ne l'avais pas remarqué à ce stade, je serais vraiment un charlatan. Quoi. Et bien, ouais, mais Stéphane, tu sais que tu fais partie des rares hommes à comprendre. C'est latent dis. et c'est potentiel, mais ça ne veut pas dire oui. que c'est révélé. Ex oh putain, mais t'es trop fort. Bon, je sens qu'on va passer un, un, un bon, une bonne étude de cas là. Je savais, ça, hein, tu vois, demande, parce que j'ai... Oui ça demande un, un élément de contexte déclencheur, ça demande un catalyseur. Bien souvent, ce bien. catalyseur ne, ne, ne se produit pas, d'où euh, la, la, la, la, la grande hétéronormativité, ce que les LGBT appellent l'hétéronormativité. Donc la plupart des femmes sont, homo, sont euh, socialement homosexuelles, à ne pas confondre avec homosocial, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, elles sont okay. socialement... Euh, pardon, elles sont... Pardonne-moi. Elles sont socialement hétérosexuelles. Hein ouais. Elles sont homosociales et hétérosexuelles. C'est-à-dire qu'elles s'entourent se, elles de gens qui, les, qui, leur, elles, qui leur ressemblent. Elles, elles sont... Euh, elles, sont été, elles sont homosociales, hypergames et hétérosexuelles. C'est-à-dire qu'elles épousent vers le haut et elles s'entourent d'amis qui leur ressemblent dans, dans, en, en moyenne. Euh, D'accord. Néanmoins... Néanmoins, elles ont, une, une, une, un à, à elles ont un rapport à l'altérité qui est plutôt d'intérêt, c'est-à-dire elles ont un rapport à l'homme d'intérêt, tandis que l'homme a un rapport à la femme de désir pur. Et oui. elles ont, un, et elles ont une, une, une relation générale aux autres femmes. F a un rapport à F fait d'attente, c'est-à-dire qu quasiment aucune femme n'est repoussée par ses semblables. Ouais. Mais ça ne veut pas dire pour, pour autant que euh, relation homose homosexuelle, il y aura. Ça veut dire que c'est soumis à un catalyseur qui n'arrivera souvent jamais, mais quand il arrive, euh, ça ne manque en général pas du tout. Et, et, et quand cette première expérience se passe bien, cf ma théorie des camemberts, euh, généralement, elles ne reviennent pas en arrière. Alors -à oui, mais elles ne me laisse bien, Anna, par contre. Hein elles sont moins de... une lesbienne. Si une autre femme est capable de les prendre et de les comprendre, euh, le retour à l'homme va souvent être très euh, très décevant. Mais bon, ce sont des, ah bon ce sont des généralités, des grandes lignes. Bon. D'accord. Peut-être que je me trompe encore une fois parce que je suis euh, un pied dedans, un pied dehors. Je ne suis pas tout à fait ouais, dans ma zone de, de compétences. là. Je je, je raisonne euh, un peu ex nihilo. Moi, je, Juste pour te faire mon petit retour juste sur ça, moi ce que j'ai constaté parce que du coup vu que je parle à beaucoup de gens, j'en rencontre beaucoup et en fait souvent euh, alors, elles ont le choc, après elles se rendent compte qu'elles sont bi mais après par contre elles reviennent vers les mecs mais elles, elles ne se définissent plus hétéros, elles disent en fait moi ça dépend de la personne mais elles ne se définissent pas bi non plus, elles disent ça dépend du coup de cœur que j'ai. Oui, euh, bon. je ne suis pas en désaccord. Mais si je voulais pousser la logique et, et, voir, euh, et sortir le mauvais oeil et voir le côté sombre des choses, le côté tragique, je dirais que si elle se rapproche des hommes, c'est certainement pour des euh, questions euh, logistiques, pragmatiques, oh administratives et sociales. C'est horrible <rire> cest dire que, ouais. comme j'ai déjà démontré à de multiples reprises, F seul dépérit. Hein, hum. la, même, même, quand on même quand on est urbain et qu'on bosse dans le tertiaire la vie crée et provoque une succession de contingences logistiques qu'on ne réalise pas mais euh, qui vont beaucoup mieux avec un homme hein. donc je pense que euh, derrière l'aspect la, derrière la, derrière séduction et séduisant euh, celle que tu évoques et qui reviennent vers un homme c'est au-delà de l'aspect euh, parentalité c'est également parce que c'est comme ça que la vie euh, logistique est la plus simple Ouais, ok, alors ça explique beaucoup de choses. On en parlera dans la deuxième partie. Mais là, là une, tu m'éclaires beaucoup. Je hein. j'ai pas un échantillon de, de lesbiennes très, très ouais. élevé dans mon entourage. J'en en, en ai deux, qui sont mes deux meilleures amies à Rome d'ailleurs. Mais euh, mmh. ça s'arrête là. Puis en plus, ce n'est pas le couple classique. Donc, euh, elles sortent de l'équation, on va dire. Ok. Bref, on t'écoute, t'acheminer vers ta question. Allez, avec Marina, donc Marina, 28 ans, en fait, c'était, euh, si tu veux, j'étais sur un salon professionnel dans le cadre de mon travail et c'était l'hôtesse qui était en face de mon stand. On a passé une semaine côte à côte et je ne l'ai pas vue. J'étais vraiment dans mon activité. Je ne sais pas comment j'ai fait pour la rater, mais je ne l'ai pas vue. Et en fait, le dernier jour, j'étais en train de, de, de vraiment de tout plier. Donc, c'était un samedi après cinq jours de salon. Et là, je me retourne. Alors moi, je n'aime pas les blondes à la base, hein, mais là, je la vois. Alors, elle est moitié turque, je l'ai appris, c'est sûrement ça qui me plu. Euh, moitié turque, moitié allemande. Et là, je la vois et gros coup de cœur physique. Mais bon, elle était extrêmement belle. Je n'étais pas la seule sur le coup, très clairement. Et comme je suis, comme je t'ai dit, de nature très sociable tout le temps, euh, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je lui ai fait connement coucou de loin. Ce n'était pas du tout une bonne approche. Et à ma grande surprise, c'est elle qui a traversé l'allée qui est venue à moi. Alors déjà, ça m'a très étonnée parce qu'en général, les femmes très, très féminines, moi, je suis d'accord avec toi, Stéphane, en termes de séduction, euh, on ne peut pas dire qu'elles soient très entreprenantes quand même. Hein. C'est rare quand elles font le premier pas. Ben, C'est rare parce qu'elles n'en ont pas besoin. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas si étonnant qu'elles s'intéressent à la dynamique qui peut naître avec une femme, puisque par définition, une femme très féminine, et très belle, l'homme ne représente plus aucun challenge. Elle peut avoir tous les hommes qu'elle veut. Donc à un moment… Le seul challenge pour elle, à part une superstar, c'est une femme. D'ailleurs, je pense qu'elle est un peu sur le superstar aussi. <rire> Donc, euh, c'est encore... important ce que je viens de dire pour les chatons. C'est pourquoi euh, l'intérêt soudain de cette très belle femme hétérosexuelle pour toi? Parce Alors oui, pour une, femme hétéro, pour une femme hétérosexuelle, hétéronormée, très féminine, l'homme n'est jamais, jamais, jamais un défi car il ne se refusera fondamentalement jamais à elle. Donc, quand on sait, quand on a démontré, quand on a l'expérience, quand on a la certitude qu'on peut avoir tous les hommes, le seul challenge, finalement, qui soit accessible au quotidien et qui ne soit pas un super, une superstar dans son jet privé, c'est une femme. <rire> je n'aime pas trop ça, quand même. Mais bon, ouais, c'est dur à... Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais ok, ok. Ah Bon, euh, je vais quand même continuer, parce que ça, tu vois, euh, je trouve ça pour moi, mais bon, euh, en plus, je ne suis même pas sûre qu'elle est intéressée par moi, donc je vais quand même te dire la suite. Euh, donc, elle vient, et, et là, déjà, je m'y attendais pas. Elle me fait une pluie de compliments alors que je m'apprêtais à lui parler, tu vois. Et elle me dit Oui, je te vois depuis une semaine, tu es énergique, tu aimes ton boulot, c'est fou comme tu sais rigoler avec tout le monde, euh, tu as l'air de vraiment euh, kiffer ta vie. Euh, moi, je suis en admiration devant ça, j'espérais que tu viennes me parler. Et pourtant, moi, elle me semblait très hétéro, tu vois, cette fille. Donc je me dis, mais euh, tu sais, il y a toujours le risque quand tu es lesbienne, on, on te dit qu'on t'adore, mais c'est amical. Tu sais, en fait, entre femmes, il y a beaucoup de malentendus par rapport à ça, parce qu'elles t'adorent, elles dort dormir dans ton lit, mais en fait, pour elles, c'est amical, tu vois, il n'y euh, a pas forcément d'arrière-pensée. Donc, je voulais vite préciser que j'étais lesbienne, parce que je voulais éviter oui, ça. Mais ça, tu ça, vois, ce sont, ça Oui, alors les histoires de partager le lit à la salle de bain, c'est parce que ce sont des, des enfants qui n'ont pas grandi. Hein. L'adolescence ouais. est le moment où tu dessines les contours de ton individualité. Si tu ne ouais. dessines jamais les contours de qui tu es, tu continues à penser que tu n'es qu'une le, le, qu entité, qu'une fraction d'une entité supérieure qui se compose de toi, ta meilleure amie, ta soeur, ta cousine, ta mère. Et donc, en général, <rire> les femmes adultes qui partagent leur… Euh, qui, enfin, je veux dire, ou, outre, outre contingence particulière, mais qui, qui, qui passent leur vie ensemble aux toilettes, à la salle de bain, dans le ouais. lit, etc., <rire> sont en, en général des un... enfants qui n'ont pas grandi. Et elles n'ont pas grandi parce qu'elles n'en ont jamais eu besoin et parce que les hommes les ont déchargées, justement, de toutes les contraintes qui les auraient mises face au mur ou, ou dos au mur, selon ton, ta face préférée. Ok. <rire> non, non, mais ça, tout est révélateur de ce que tu dis. Euh, donc finalement, euh, étant donné que ça se passe très bien, il y a dix personnes qui viennent autour de nous, elles continuent à avoir Dieu, que pour moi, je me dis « putain, mais… Euh... » C'était presque trop beau, quoi. Je me suis dit, qu'est-ce qui lui arrive Je lui propose un verre, alors que tu vois, après cinq jours de, de, de salon, elle était en talon et tout, elle a autre chose à foutre, elle est boire un verre avec euh, la voisine de stand. Et bien là, bien. direct, elle me... ouais, mais écoute, elle me dit, oui, bien sûr. Elle me demande mon Instagram, que j'ai pas d'ailleurs. Elle me demande mon WhatsApp, elle me demande tout. Je l'ai fait galérer pendant une heure parce que moi, j'étais pas prête pour partir. Je lui dis écoute, part parce que franchement, j'avais un peu honte de ne pas être prête à ce point, tu vois. Elle veut rester. Et finalement, on se retrouve à aller boire un verre et, euh, et en fait, c'est trop bizarre parce qu'on n'a que des conversations qui sont non sexuées. Alors, il faut savoir que moi, tu vois, c'est un peu mon défaut. C'est que je suis tellement friendly avec tout le monde que même quand j'ai quand j'ai un date, moi, je ne sais pas. Euh, tu sais quand enfin euh, moi, j'avais un pote. Je sais que tu n'es pas dans ça, toi, mais j'avais un pote qui était dans la séduction, se disant qu'il faut monter. Je ne sais pas quoi, tu vois dans le moi, je ne le fais pas. Ça, je que des conversations euh, qui m'intéressent, point barre. Et, mais par contre, pour le coup, c'était non sexué. Euh, J'ai carrément acheté ton, ton séminaire euh, « Signe d'intérêt » que je recommande mais absolument à tout le monde. Parce que c'est franchement, pour les gens qui n'arrivent pas à détecter les, les, les, je trouve, les comportements féminins de séduction, c'est juste génial. Ah Et ouais, en fait, on grâce à… Ah, lien en description. Ah ouais, mais vraiment, moi, ça m'a trop changé la vie parce que j'étais avec elle. Et moi, en fait, je ne vois jamais rien. Mais jamais. Alors ça, pour ça, je suis très h. Même les femmes que j'ai eues, elles me disaient :« Mais tu voyais pas que j'étais sur toi ?» Et franchement, je voyais pas, mais pas du tout. Donc euh, je me disais :« Elle a pas l'air sur moi. » Alors signe négatif déjà. Elle m'a rien demandé sur moi. Elle faisait que parler d'elle tout le temps. Et moi je suis ci, moi je suis ça, et moi je, je suis ça. Je, je, je vais révéler un élément que je, si je suivais une, une scénographie classique, je ne devrais pas le dire, mais juste pour, par, par acquis de conscience, c'est la personne dont tu m'as envoyé trois secondes en vidéo là, c'est ça Ouais, ouais, ouais, c'est ça. Ok. Oui, tu m'étonnes qu'elle ne t'ait pas posé de questions. Oui, mais alors, après, tu vas voir. Parce qu'attends, trop bizarre, en fait, je ne la comprends pas, cette femme. Donc, elle ne me parle pas d'elle. Par contre, elle me fait la pub d'elle-même, tu vois. Enfin, elle ne me parle pas de moi, elle me fait la pub d'elle-même. Oui, moi, je suis ci, si moi, je suis ça. Elle avait l'air parfaite, quoi. Elle me dit qu'avec son mec, ça ne va pas, qu'elle pense qu'il la trompe. Etc. Au bout d'un moment, tu vois, les heures passent, 17h, 18h, 19h. Moi, en fait, j'étais presque gênée pour elle parce que je me suis dit, si il faut, elle se sent coincée, tu vois, avec moi. J'ai pas envie de ça. Donc, j'ai dit, tu t'as sûrement un programme, on est le week-end, tu sais, tu sors d'un salon, t'as le droit d'aller te reposer. Ah non, je reste, ok. Bon, on continue la soirée comme ça. Et à 21h, je la perds. Je sens qu'elle est sur son téléphone. Et en deux secondes, elle me dit, il y a mon copain qui arrive, en fait. Toi, ça, c'était pas prévu. Donc, je me dis, bon, écoute, c'est mort. Son mec arrive, une seconde après, c'est mort. Donc, en fait, j'avais deux choix. Je m'étais dit soit je reste avec eux, parce qu'il est là, soit, euh, soit je m'en vais, je ne suis pas fair-play, puis je m'en vais. Je me dis écoute, elle m'a raconté toute sa vie avec son mec, que ça n'allait pas et tout. Euh, J'ai l'impression de le connaître un peu, je vais rester. Je pas regretté. On a passé une super soirée jusqu'à 1h du matin, on a parlé. Alors, elle, malheureusement, elle s'est mise en retrait. Le gars était très intéressant. Et elle, en fait, elle s'est elle mise complètement en retrait, ne nous a plus adressé la parole. Bon. Euh, donc je me suis dit, euh, c'est mort cette histoire, et puis c'est pas grave. Euh, je, de toute façon, j'avais fait le maximum, tu vois, s'il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen au bout d'un moment. Et, euh, et en fait, en partant, pour rigoler, je ne sais plus pourquoi je l'attrape par le coup, ah oui, parce qu'elle nous avait fait perdre du temps, parce qu'elle s'était trompée dans le métro, on était parti à l'envers. Ah, je dis, ah oui, on a... tu la sens ma grosse logistique là <rire> J'ai pensé à toi, j'ai trop pensé à toi. Je me suis dit, putain Stéphanie rigolerie. Parce que de meufs, il n'y en a pas une qui est foutue de savoir. Pourquoi, pourquoi, pourquoi est-ce qu'une ambivalente, euh, et, euh, une, une hétéro slash homo ambivalente et qui est soi-disant ouverte à l'attrait des deux sexes, pourquoi est-ce qu'elle construit sa vie pragmatique et logistique autour d'un homme Parce qu'une femme seule ou des femmes entre elles, c'est le ah, chaos papa. urbain. J'ai pensé à toi. Ça ne, sait, ça ne sait pas où ça habite. Ça ne sait pas où est son, est dans, dans quel sens est son arrondissement. Ça ne sait pas comment y rentrer. Ça ne connaît pas l'heure des transports. Ça n'a pas le permis ou quand ça a le permis, euh, la voiture a un, toujours un problème parce qu'on euh, n'a pas fait les révisions quand il faut. Il y a toujours un truc qui empêche de sortir de la ville à plus de 10 km ou etc. Euh, à la maison, euh, sur les deux, deux haut-parleurs de la radio, il y en a un qui ne marche pas. Il manque, ouais. euh, il manque une ampoule sur trois le four n'est pas branché, il euh, y a une porte qui ne s'ouvre plus, la fenêtre a été, euh, la fenêtre a été gondolée, euh, réparée n'importe comment, on ne peut plus l'ouvrir. C'est ça en fait, il faut bien comprendre. Non mais les mecs ne comprennent pas qu'au-delà de la vénalité et de l'hypergamie qui sont des concepts très à la mode en ce moment et peut-être même trop, il y a un aspect qui est fondamental à comprendre. Il enfin, y, a, y, a, y, a, y a plein, plein d'aspects fondamentaux mais il y en a un à comprendre c'est qu'une femme ne survit pas seule, ou alors mmh. elle a un budget SOS d'épanage voilà. euh, qui se monte à euh, trois quarts de son salaire. Non mais tu sais que moi c'est ma grande angoisse en tant que lesbienne, je me dis mais comment on va faire honnêtement hein Alors autant il y en a qui aiment les femmes masculines, dans ce cas-là il n'y a pas de souci, elles te partout et tout, mais j'ai pas envie de me mettre avec une meuf qui est à Marseille et… Euh... Une houppette, tu vois Mais, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. C est, c est... Et d'ailleurs, j'ai pas osé le dire parce que j'ai honte, mais déjà, pour sortir du salon professionnel, on a mis une demi-heure, on a sorti du mauvais côté, on a du tout, tout broussage même, voilà, on s'est Voilà. voilà. <rire> on a mis une heure, mais j'ai eu honte. J pas dit. Mais, est mais ridique, tout est comme ça, en fait. C'est... Euh, L'évier, une fois sur deux, qui est à moitié, à moitié bouché et qui ne coule plus, tout en fait, euh, quand il n'y a pas de hache dans, ouais. dans, dans un appartement, dans un immeuble ou dans une maison pendant plus d'un an ou deux, tout fini, ouais. tombe en décrépitude. Oui. Et ça, c'est ah oui. Alors là, par contre, je, je fais un aparté pour les hétéros. Il y a, et pour Chut. les femmes notamment qui s'étonnent tout le temps, de pas, les femmes de, de, de 30-40 ans qui s'étonnent de ne pas garder les mecs qu'elles ciblent, quand elles ont des espérances euh, et des, des, des requêtes, des critères comme ça, un petit peu, un peu sérieux, un peu élevés. Un homme qui est fonctionnel, c'est-à-dire qui s'est confronté à l'ensemble des difficultés qu'a qu a mis la vie sur sa route et qui a réussi à s'en sortir dans à peu près tous les domaines, quand il tombe sur quelqu'un qui, certes, réussit plus ou moins professionnellement, mais dont la vie euh, euh, pragmatique, simple, logistique et quotidienne est entravée de galères de ce genre, il euh, n'y a rien de plus désérotisant. Et ça, vous ne comprenez pas, en fait. Vous ne comprenez pas que votre côté enfantin nul est un peu grotesque face à, à, à des difficultés enfantines comme, euh, euh, comme je ne sais pas, une serrure de porte agressée ou, euh, ou une huisserie de fenêtres ou une tringle à rideau ou n'importe quoi. Quand ça, ça s'accumule et qu'on arrive chez vous et qu'on a l'impression qu'il vous manque un chromosome et, et que, et qu'en fait, si on n'est pas là, euh, vous allez mourir étouffé par votre propre baraque qui va vous tomber dessus, c'est débandant à un point qu'on n'a plus jamais envie de vous voir, en fait. Oui, mais Stéphane, je fais juste une aparté, mais est-ce que tu te rends compte que quand même, on met de la bonne volonté. Et Moi, par exemple, la machine à laver, je te dis la vérité. On fait une aparté, donc j'en profite. Euh, j'ai essayé pendant... On... Franchement, parce que j'aimais faire les choses seule, j'ai regardé le, le, le mode d'emploi, j'ai essayé de comprendre. Euh, finalement, je vais appeler mon meilleur ami Morgan qui va m'aider. Et pour monter un meuble, j'ai essayé. J'ai même demandé à ma mère, on a essayé à deux pendant une, une soirée. On n'a pas réussi un meuble. Un meuble que mon pote a monté sans mode d'emploi. Il a trouvé ça simple. En fait, j'ai l'impression qu'on a une défaillance. En fait, tu vois, c'est... Euh... Oui, mais alors, il faut Et au delà de, la de avec l'égalité des salaires. À un moment, il faut euh... aller... Enfin, il <rire> faut bon, admettre le que les 30% d'écart sont justifiés par 30% d'intelligence supérieure d'un point de vue pragmatique et, et fonctionnel. Oui, si on est maçon. Mais bon, enfin, bref. Ben non, dans, dans, ça, c'est une perversion de la vision du monde du travail qui consiste à penser que tout se fait avec un ordinateur. Non, dans tous les jobs, dans tous les jobs il y a une part d'inopiné, il y a une part de débrouillardise. Et il y a une oui, part de, de, de matériel. Il n'y a quasiment aucun job qui échappe à cette règle. Même les jobs sont. Non, mais euh, oui, j'ai un mec en responsable commercial et je suis très contente comme ça parce que, effectivement, comme tu dis, il palie à mes défaillances à ce niveau-là. Donc, c'est cool. vrai. Donc, quel est ton problème avec cette femme Le problème, je t'explique, c'est que, donc, on finit ce verre. Et moi, pour moi, c'était complètement amical hein, parce qu'il y avait son mec et tout. Et donc, je la prends par le coup euh, voilà pour, parce qu'elle m'avait fait galérer pendant une heure. j'ai dis Ah là là on a quand même fini par le boire, ce verre. Et quand je la prends par le cou, elle me prend par la main. Tu sais, elle me prend ma main. Je me dis, mais qu'est-ce qui lui arrive, en fait Donc, je lui prends l'autre main pour voir comment elle réagit. Et là, le truc, il n'est plus du tout amical. Tu vois, ça devient vraiment des câlins. Ça dure pendant 6 minutes pendant qu'on revient à la voiture. Je me dis, mais attends, mais alors, vu qu'ils se font cocu mutuellement, je te dis que je n'avais pas de remords parce que je ne sais pas où en est le couple. Tu vois, est-ce qu'ils en sont en fin de vie, tout ça Mais en tout cas, avec elle, ben, je sentais qu'il y avait moyen, quoi. Je me suis dit, mais. C'est un jeu d'hétéro ou pas Donc je continue, c'était limite sexuel le truc, elle me le laisse faire, elle avait l'air trop contente. Je leur au revoir finalement parce qu'on arrive devant le bar. Et en fait, euh, elle me dit non, non, mais je viens avec toi dans le bar. Pour me dire au revoir dans le bar. Je me suis dit, bah, attends, mais, fait, moi je suis désolée Stéphane, mais une nana qui me dit ça, je me dis, elle veut plus. Bon, bah, j'essaye de l'embrasser et là elle me refuse. Elle me dit ah, non, non, non, je t'ai déjà dit que je timide. Alors elle me l'avait dit qu'elle pouvait rester 3-4 jours avec un mec sans qu'il se passe rien quand elle trompe son mec, euh, elle peut rester 3-4 jours sans qu'il se passe rien. Euh, moi, je n'ai pas été satisfaite de cette réponse. Je me suis dit, euh, attends, mais qu'est-ce qui lui arrive euh, si C'est incohérent. Donc, je, je suis restée fair-play. Hein. Je lui ai dit, allez, bonne soirée. Et par contre, euh, laisse-moi verre toute seule. Quoi. Le lendemain, ma grande surprise, elle me recontacte. Tu sais, on avait, euh, je lui avais donné ma carte de visite. Bref, elle a, elle a trouvé mon numéro, elle me recontacte. Et là, en fait, euh, j'avais deux choix. C'est que soit j'essayais de... de continuer ce qu'on avait vécu, le petit truc, tu vois, la con, qui pour moi ne représentait rien. Elle m'a embrassée, hein, mais c'était un bisou dégueulasse où je sentais qu'elle n'avait pas, tu vois, le cœur n'y était pas, donc ça ne m'a pas intéressée. Et je me suis dit, soit je lui dis la vérité sur son mec, parce que moi, je trouve qu'ils font un beau couple, que le mec, il est à fond sur elle, elle se pose des questions inutiles. Bon, j'ai choisi la deuxième option, tu vois, j'ai voulu être bienveillante. Et je lui dis, écoute, euh, je pense que tu cherches des réponses, euh... en fait, les réponses, elles sont à l'intérieur de toi. Ne mets pas la faute sur ton mec. Si ça ne va pas avec ton mec, ça n'a rien à voir avec lui. Tu vois, j'ai été honnête et je m'étais dit on va être pote. Elle n'a jamais répondu à ce message. J'ai voulu la tester un mois après parce que je retournais sur Francfort pour le boulot. Et là, je lui ai dit, bah, viens, si tu veux, on se voit. Ce n'était pas possible. Moi, je n'avais pas le temps, mais je voulais voir comment elle réagissait. Et là, j'ai pensé, pensé à ton séminaire signe d'intérêt. Direct, m'a demandé les détails logistiques, à quelle heure Finalement, je lui ai dit que ce n'était pas possible. Elle, me, elle a essayé de forcer un rendez-vous. Oui, mais après ton rendez-vous, etc. Donc, euh, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais bon, moi, elle m'a perdu par rapport à ça. Je me suis dit, mais alors, elle m'aime bon, viens bien. viens-en au fait. Qu'est-ce qui s'est passé et quelle est? Ben, alors, je on, on, alors, à, la, à la fin, on ne s'est pas vu. On est resté en contact pendant euh, juste après ça. Elle, on, on était à 300 messages par jour, tu vois. Où elle me... Alors là, par contre, elle n'arrêtait pas de me poser des questions. Bon, on, on était sur WhatsApp toute la journée pendant un mois. Et en fait, c'est là où je veux en venir. On devait faire des week-ends. Elle m'a dit, j'aimerais trop partir avec toi. Euh, même viens me voir. Elle était prêt à, prête à faire deux heures de route pour venir me voir. Sauf que quand je lui ai dit « Mais toi, au fait, t'es hétéro, t'es quoi ?» Elle me dit « Ah non, non, moi, je suis 100% hétéro. J'ai absolument, absolument besoin d'un mec pour être satisfaite. » Donc moi, je lui ai dit bah, « Écoute, alors dans ce cas-là, on arrête de se parler. Ça m'intéresse plus, cette histoire. » Et je te finis l'histoire. Euh, moi, je suis passée à une autre fille, à une italienne d'ailleurs, qui est à Bologne, que je vais voir dans deux semaines. Et cette fille-là, euh, Marina, revient à la charge en me laissant un message pour mon anniversaire en mode… C'est vraiment un rayon de soleil, ça fait longtemps que je t'ai pas écrit. J'ai l'impression en fait que c'est même bien. Et ma question, elle est très claire. Je sais que c'est un fantasme inassouvi. Je sais que je ne vais pas faire ma vie avec cette Marina-là parce que ben, ça ne m'intéresse pas déjà. Mais en fait, est-ce est que tu penses que je lui plais et qu'est-ce qu'elle me veut, cette meuf en fait Voilà, elle est là, ma question. Déjà dans l'ordre, si tu vas à Bologne, tu n'oublieras pas. Euh, de monter les marches jusqu'au sanctuaire de la Madone de Saint-Luc, la Madone ouais, de saint c'est euh, très joli. Et, oh. et, et ensuite, euh, bah, alors moi je suis un petit peu biaisé parce que j'ai vu quelques images ouais. de la personne en question que évidemment je ne évidemment jamais, d'ailleurs que je ne jamais, que ai ouais, non, non, passé, hein. je les ai même plus, donc détends-toi de ce côté-là. Euh, le problème c'est que j'aurais <rire> préféré ne pas les voir ah. Parce que là, j'ai cette espèce de, de pantin croquignolesque et de caricature de... C'est pas f-pur, c'est f-pute. Je suis là. Oui, mais l'essence... Oui, alors je suis peut-être... Pourquoi tu dis ça Parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu quelqu'un d'aussi insincère. Putain Tout est joué, <rire> tout est faux. Oh. C'est la... Pire espèce de construction, c'est la pire synthèse que de, de tout ce qu'Instagram a fait de pire. C'est une oui. espèce de poupée euh, dont on a l'impression que chaque pose est pensée pour Instagram, oui. et dont rien n'est naturel, dont tout est forcé, dont tout est joué. Et euh, c'est quelqu'un, selon moi, qui, qui, qui, est, qui est nuisible, qui est néfaste, qui est bidon, oh, qui est faux qui est euh, dans mon séminaire est pur, aussi appelé Logique des Femmes, que vous avez été 114 à télécharger en une journée, il y a peu, avec le coupon euh, Solange Ta Gueule. Je ne sais pas si tu avais suivi, euh, suivi ça. Ce ouais. Coupon, le coupon a été désactivé, mais bon, grâce à Solange... Euh, <rire> euh, grâce à Solange, j'ai fait un très bon mois de décembre, donc euh, je vous en remercie tous et Nono Irampute, <rire> comme j'ai dit. Euh, donc, euh, dans, dans, au début de mon séminaire Logique des femmes, je parle de cette, euh, de cette ancienne fille que je, qui m'avait également un peu subjugué à l'époque, de la racine étymologique euh, « être sous le joug », et qui m'avait dit un jour, en m'invitant euh, chez son ex qui était absent, euh, en, au rez-de-chaussée dans le 16e, euh, sous la demeure de ses parents, à, à Place du Trocadéro, elle et son ex s'appelait Jean-Pierre, vrai prénom, et elle m'avait dit euh, euh, mon, un jour, les parents de Jean-Pierre lui ont dit, euh, fais attention à ta copine, c'est une illusion. Oh putain, ouais. Le truc que tu m'as montré sur le canapé, c'est pas, ouais. pas une et femme. C'est pas une femme. c'est quoi C'est pas un être humain. C'est pas euh, Arnaud machin de Harry sur image qui se demande s'il est un homme, une femme ou un balai à chiottes. C'est une construction de tout ce que l'époque a, a fait de plus bidon. C'est est, est un être hybride qui parle comme un profil Instagram. Qui, ouais. qui, elle, vous vous parliez en anglais, c'est bien ça Oui, c'est ça. Qui énonce des banalités avec un air pénétré et inspiré ouais. et <rire> profond. Qui minaudent à un point où, où, où le mot minauder est presque dépassé. Ah ouais. Où rien n'est sincère. Oh. Où tout est de tout tout est, tout est de la, du, du, du, du charme bidon euh, artefatto, au comment dire en italien, c'est-à-dire contrefait, fabriqué. En fait, ce que ça m'a évoqué, ce sont ces maisons, ces nouvelles maisons d'hôtes, euh, ces oh. espèces de Airbnb de faux luxe. Ouais, horrible. Tout, tout est en plastique, et mmh. tout est imitation. Il y avait un article très intéressant, euh, mi-sociologique, mi-anthropologique, euh, dans je ne sais plus quel journal, je me demande si ce n'était pas sur Arte, ou le site d'Arte, je ne sais plus, récemment, qui parlait du faux luxe, c'est-à-dire de ces, euh, de ces euh, cafés, euh, de ces coffee shops où on, où on boirait un café de luxe, de ces euh, compagnies low cost avec des places de luxe à l'avant, euh, de ces jeans soi-disant faits sur mesure, parce qu'on peut choisir sa longueur, c'est-à-dire de la création d'un sentiment de luxe qui accompagnerait l'acte d'achat d'un produit tout à fait moyen de gamme, voire bas de gamme. Ouais. Euh, c'est ça que ça m'a semblé, en fait. C'est-à-dire que ça a tous les codes de l'ultra-féminité, oui. mais c'est tout en plastoc. Mais, oui, je l'ai ressenti, ça, l ça l que... l rien. Elle veut rien mais elle veut rien et, et pas rien en même temps. Elle ne sait ouais. pas ce qu'elle veut, puisque ouais. sa, seule, euh, sa, sa seule construction, ce par quoi elle a réussi à se définir, c'est créer l'image de la désirabilité. Oh, C'est-à-dire faire hôtesse sur un stand. Ouais. C'est-à-dire pute qu'on ne puisse pas toucher, quoi. Ben en fait, elle est mannequin à la base. Et euh, fait, mais voilà, mais oui, oui, oui, oui, oui, mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Juste je je, qu'on ne je, peut je pas toucher. <rire> J'ai plein de fiches de lecture à, en retard. Je ferai une fiche de lecture sur une enquête anthropologique dans le milieu de la mode qui s'appelle ouais. Le beau métier du monde, qui est sorti en 2018 et qui a été écrit par Julia Mancitieri et qui, et qui explique euh, que la mode, hein, le mannequinat, etc., c'est une stratégie à long terme de faire grossir de manière asynchrone son capital symbolique et son capital économique si tu ne fais grossir que ton capital économique c'est à dire si tu ne fais que euh, hôtesse et demi-pute dans les salons tu perds de ton influence euh, symbolique, tu perds de ton capital symbolique parce que tu ne peux plus être prise pour des défilés et des trucs de mannequinat si tu ne fais que des défilés de luxe, tu ne gagnes rien car en fait ces filles ne sont jamais payées à part en bâton de rouge à lèvres et en sac à main donc c est, c est, ça montre comment en fait, tu deviens schizophrène en, en, en, en composant ta vie autour de deux jauges dont l'une vit l'autre qui sont les tâches et les activités à fort capital culturel et symbolique et les activités à fort capital euh, économique. Donc là tu as, une, tu as une espèce de construction impure de F pute alors que toi tu, tu pensais que c'était une, une F pure euh, ou unième degré, non, c'est une, une construction très impure d'une fille qui vit euh, dans, des, dans, des, dans des contingences matérielles extrêmement difficiles parce qu'il faut savoir que Hôtesse s'est payée 25 euros de l'heure, d'accord Non parce qu'elle est d'une famille, attends je t'explique, non elle est d'une famille riche en fait hein, donc elle n'a pas de soucis d'argent du tout. C'est juste une nana sans ambition, je pense. En fait, elle ne s'est pas trouvée. Enfin, voilà, tu vois, je. je... Mais elle ne s'est pas. Euh... Alors, j'avais effectivement pas le background socio-économique, donc ça, je ne pouvais pas l'inventer. Mais ouais. il est normal qu'elle ne se soit pas trouvée, puisqu'il n'y a, de... a pas de matière en soi derrière. Mais c'est ça. Derrière un masque, derrière un masque, et tu n'arrives jamais à. Enfin... Oh là là! Parce que figure-toi, tu sais, je m'étais dit, euh, c'est juste une intuition que j'avais. Je, je me disais, putain, mais j'ai l'impression que ça ne se joue même pas entre moi et 10 personnes. J'ai l'impression que ni son mec ni personne ne compte pour elle. Je ne savais pas comment l'expliquer, mais je sentais qu'en fait, il y a plus important pour elle que les relations amoureuses ou de désir. Mais effectivement, là, tu, tu, tu, tu, encore une fois, tu as été très fort. Je savais que tu allais trouver une réponse que personne n'a trouvé autour de moi. C'est incroyable. Il n'y a rien! Et la le rime. problème des filles avec beaucoup de H, c'est qu'avoir beaucoup de H ne vous dispense pas d'avoir le défaut de F. Et le défaut de F, c'est la crédulité, et le fait de croire ouais. n'importe quoi et d'avoir de, et de oui. euh, un très faible discernement sur ah, les oui. gens qui vous sont étrangers. Ah oui, non, non, moi je suis très crédule, hein, je, je le reconnais, c'est une catastrophe pour ça. Donc vous ne euh, savez en non. général jamais quand on vous ment ou pas non, non, non, non. Raison pour laquelle vous vous en rendez compte 40 ans plus tard et vous dites « Me too", il voulait juste me baiser ». Donc là, tu n'es pas arrivé à voir que euh, tout dans l'attitude de cette fille euh, hurle le, le, le vide en fait, le néant, le vacant. C'est ça qui m'attire je néant. crois. Il n'y a rien dans sa vie. Mais ouais. donc il ne peut pas y avoir un homme, le rien préempte l'homme. Ouais. Tu n'y es pas, l'homme n'y est pas, il n'y a rien ni personne. Et elle se, elle, se, elle se remplit de ce rien, du coup, c'est ça ah, Il faudrait que tu aies mon séminaire Logique des Femmes. Ben, je vais, parce que justement, tu vois, c'était bon, tu as anticipé, mais euh, c'est vraiment, euh, j'investis moi progressivement sur tes séminaires. Je ne prends pas tout d'un coup, mais te, je sais que je veux productivité. Mais du coup, tu vois, Logique des Femmes, j'allais te, te demander de me conseiller. Donc, c'est lo Logique euh, des Femmes. J'y pensais à Logique des <rire> Femmes, mais d'accord, OK. Attends, bon, je, ça sera enregistré de toute façon. Donc, je l'aurai, je n'ai pas besoin de le noter oui logique des femmes ok ouais. ok euh, alors j'ai ma les femmes de Nestor oui Burma vous regardez vous euh, cherchez sur youtube l'épisode 17 qui s'appelle Nestor Burma et le monstre c'était mon premier rapport avec F pur c'était j'avais euh, j'avais 18 ans je pense et ça passait à la télé et cet épisode m'avait fait complètement buguer parce qu'il montrait les pires atrocités commises par un par un mannequin comme ça euh, qui finissait d'ailleurs par, par se faire coffrer et qui ne ressentait strictement rien d'avoir utilisé, exploité, volé et euh, de s'être octroyé le, le fruit du travail des gens. Et, et là, tu as une espèce de, de prurie de ce que la société de l'image oui. a, a créé. C'est-à-dire, après moi ça me touche fond, mais euh, voilà. Et, et c'est pas, pas étonnant que la première chose qu'elle ait souhaité échanger avec toi soit votre Instagram. C'est parce que c'est ouais. ce défini. <rire> elle m'a sorti ça, c'est vrai. Ouais, elle était trop contente, elle un Instagram. Mais après bon moi ce genre de bon, je suis pas étonnée. Le, le vide de chez les gens m'a toujours touchée, je sais pas pourquoi. Mais bon voilà, tu, tu as répondu à ma question. Et c'est pour ça. Alors peut-être tu vas me dire si j'ai une bonne intuition ou pas. J'avais l'impression que cette nana. Parce que par contre, dès que je lui propose un rendez-vous physique, hein, tu vois, euh, elle vient, mais direct. À chaque fois, elle est même demandeuse, tu vois, elle veut me voir. J'ai l'impression. Oui, parce qu'elle que... s'ennuie. Voilà, c'est une nana. Tu pars, alors, du principe, tu pars du principe que parce qu'elle est exposée comme, comme semi-potiche, semi-pute sur un salon professionnel, elle déborde de, de propositions et d'activités sociales. Mais oui. la réalité, c'est que probablement que non. Ah bon Mais si elle est les très belle ben, tu, oui, elle, elle est très belle, mais euh, la, le, la, le, la beauté. Enfin, tu comprendras en écoutant Logique des femmes ouais. la petite fille comprend qu'elle est belle. Quand elle comprend que la beauté est un stock market et que, en tant que petite femme, elle a des actions au capital de ce de, de, du stock market beauté. Bon, ça, elle l'a peut-être compris, mais après. Tu peux naître avec des actions. À un moment, il faut les faire fructifier. Il euh, y a un effort à faire. Il y, y a un investissement social. Il y, y a des rencontres à faire et à ne pas faire. Il y a des amitiés à cultiver. Il ouais. y a des relations à, à nourrir euh, pour que les gens vous invitent et vous convient, etc. Il y a des remerciements à savoir faire. Il y a des cadeaux à savoir faire. Il y a des, okay. des, des, des, des, des, encore une fois des, euh, des relations, des nœuds à ne pas laisser mourir et à savoir relancer quand il faut. Et tu peux avoir effectivement un capital de départ au, à ton profit, à mettre à ton crédit, mais tu peux également, si tu ne fais rien, si tu es auto-centré, si tu ne oui. comprends pas les gens, si tu ne leur rends pas, si tu n'es pas dans l'échange, si les relations sont trop déséquilibrées à ton profit, à la fin, les gens s'enlacent et même les hommes s'enlacent, même les hommes dispendieux s'enlacent. Ouais. Quelqu'un qui ne te renvoie rien, euh, tu, le, le circuit tourne court. Et là, okay. tu parles de quelqu'un qui a ce profil-là, qui ne t'a posé aucune question oui. dans de votre entretien préalable. Donc de quelqu'un oui, qui non. est complètement centré sur elle-même au lieu d'être altercentré comme, si comme si elle avait beaucoup de F. Oui, mais alors après, après quand on était dans les échanges WhatsApp, elle n'arrêtait pas de poser des questions. C'était même trop, tu vois. Elle était presque dans la dévotion, tu vois. Dis-nous euh... une phrase. Euh, ben, par exemple, elle n'arrêtait pas. Euh, et là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu peux m'envoyer des photos des endroits où tu vas mais parce qu'elle s'emmerde T'aimes quoi comme... Euh, je sais pas, t'aimes quoi comme fruits quoi... Elle voulait et tout ouais, savoir. T'aimes quoi comme, comme fruit mais est-ce qu'elle t'en a déjà ramené un panier Alors attends, juste Stéphane, c'est un truc que je voulais dire, je la sens, mais vraiment avec une... Je vais te dire ce qui m'a chez elle, hein, parce que la après. Euh... Réponds à ma mais... question avant. Qu'est-ce qu'elle t'a offert mais Par exemple, on s'est pas revu, donc rien du tout. Bah, parce qu'il il existe quelque chose qui appelle la Poste. Ah oui, oui, oui. Non, non, Il m'est oui, déjà arrivé de faire, d'offrir, de, d'offrir de, de des cadeaux, mm. de faire parvenir un pli ou un livre ou de la lingerie ou je ne sais pas quoi à une femme que j'avais à peine croisée ou euh, ou, euh, ou même quasiment jamais rencontrée. Oui, oui. Et qu'est-ce que tu offert Rien. À Codal. quoi ça servait cette <rire> information À meubler sa journée oui. Mais tu. Mais mais mais je le ressens qu'elle s'ennuie puisque tu. Alors. Euh, je pense que tu m'as permis de synthétiser aussi dans, dans mes pensées ce que je ressentais, c'est que moi, c'est ce qui m'a attiré chez elle, hein, c'est que je la sentais seule. En fait, j'avais l'impression que c'était un peu une âme sans vie, et ça m'a touchée, moi, tu vois, cette âme sans vie, mais c'est une âme sans vie qui est égocentrique, qui effectivement, comme tu dis, ne sait pas se servir des relations, je ne sens pas une intelligence sociale chez elle, comme j'ai pu rencontrer chez certaines, je ne sais pas si on peut l'appeler diva ou peu importe, mais des... Les meufs qui savent manier, en fait, elles savent, elles savent manœuvrer. Après, après, après l'attraction initiale basée sur le physique, ouais. il y a deux, il y a deux euh, portes d'escalier, un petit peu comme dans les ouais. immeubles parisiens avec les escaliers A et escalier B. Il y a deux portes d'escalier qui permettent de cranter vers les niveaux supérieurs. Il y a l'intelligence sociale et l'intelligence pragmatique. L'une peut éventuellement dispenser de l'autre. Quelqu'un qui a peu d'aisance sociale mais qui est très intelligent pragmatiquement et qui, avec un capital de départ donné, a réussi à s'insérer dans un tissu socio-économique, a réussi à habiter seul, euh, à, à ré réussir à faire, à, à, à faire tourner un petit peu sa vie, réussir à ce que son logement soit sympa, à ce que son, à ce que son boulot fonctionne bien, à ce qu'il ou elle soit fonctionnel. Ça peut dispenser de l'intelligence euh, purement sociale. Et inversement, quelqu'un qui ne sait rien faire de ses dix doigts, eh ben, par l'intelligence sociale, par la capacité à mettre des gens en relation, par la capacité à les rétribuer, à, la, à les remercier, à se rappeler à leurs bons souvenirs, bon, tu, peux, tu peux pardonner l'un des deux. Mais là, tu me parles d'une personne qui n'a ni intelligence sociale ni intelligence pragmatique. Donc, tu parles d'une bonne à rien. Ah, je trouve ça dur. Ouais, mais je le vois pas. Oui, non, mais je suis d'accord sur ce côté-là. Mais si tu veux, et, et là, c'est le problème qui vient de moi, du coup, je pense que je suis attirée par les gens qui sont vides, fragiles et sans ressources. Peut-être, tu vois, tu as raison. Sans ressources, parce que c'est vrai que finalement... finalement c'est une très belle, c'est un très beau masque qui ressemble à... Enfin, ouais. c'est pas, pas mon style, mais bon. Euh, elle est objectivement... Euh, objectivement, elle peut avoir 99,9% des hommes. Et, et certainement de 99,8% des femmes. Euh, oui. Elle ressemble <rire> à un moulage en trois dimensions d'un profil Instagram moyen de toutes les… Euh, <rire> ouais. de, de, de, c'est la, la, la réification en 3D, c'est le moulage en trois dimensions du métissage d'un top 100 Instagram. C'est-à-dire que vous prenez non, 100 côté Instagram random dans 100 ouais. euh, morphotypes différents euh, qui vont de, de la Scandinavie à, à, à, à, à, au, au Moyen-Orient. Et vous obtenez ça, c'est une espèce de métisse à la peau caramel, hein, qui ressemble un peu à Jennifer Lopez, avec les traits réguliers. Ouais. Et, euh, et sur ce capital de départ, sur ce constat qu'elle avait des actions à faire valoir au, non, on sur su. le marché de la beauté, elle a fabriqué une espèce comme ça d'être hybride complètement imbibé des codes de son époque et qui à un moment euh, ne sait plus ce qu'elle fout là et à quoi elle sert voilà. mais c'est ça mais c'est sûrement ça qui m'a attiré et je pense et qu que tu as le fait comme métier euh... connasse ouais. sur un salon c'est à dire potiche c'est à dire hôtesse ouais ouais ouais non, mais oui, ouais, ouais, ouais, ouais. c'est bien ce que me disait ma soeur ouais, non, fait, euh, euh, de, de, de manière beaucoup moins développée mais à un moment elle m'a fait la réflexion de quoi tu t'attendais d'une hôtesse sur un salon et ça, ça c'est une des F tu as raison non, non, mais euh, tes réponses, écoute, sont très claires. Euh, alors, ça, c'est mon mauvais côté. Je ne sais pas si c'est H tu ou F. Peux, tu, peux, tu peux être hôtesse sur un salon, comme je l'ai été. Moi, j'étais hôte sur un salon, dans la plupart des agences parisiennes, sur des salons, euh, pour me faire de l'argent de poche, quand j'avais euh, 21, 22, euh, jusqu'à, euh, je crois que le plus tard, ça devait être quelque chose comme, comme 23. Mais là, on parle de quelqu'un qui a 28 ans, c'est-à-dire quelqu'un qui a fini tous ses cursus scolaires. Ouais. C'est pas normal à 28 ans d'être encore hôtesse. Non, mais elle est vide, tu as raison, elle est vide d'ambition. Ma carrière elle de mannequin à 28 ans est déjà, décisée, est, est déjà décidée. Non, non, mais c'est fini. Je clôt pas à 28 ans. Non, non. Ouais ah bah ouais non, mais je écoute, je pense que tu as fait un très bon résumé. Et en fait, moi, je me dis euh, finalement la question de est-ce qu'un est qu week-end avec elle serait possible, le week-end serait très inintéressant parce que quoi, je l'ai ressenti qu'elle s'ennuie. Hein. Et tu sais, chaque fois, elle me dit que je suis sans rayon de soleil, je suis sans rayon de soleil. Et je pense qu'effectivement, je contraste. Non, tu sûr. vois, ma joie de vivre et tout. Que, et je pense que c'est ce qui m'a flatté aussi, finalement. Tu vois, dans les yeux de la belle gosse, j'étais le rayon de soleil, je pense que ça m'a. Il faut le dire, tu vois, je n'ai pas des problèmes non plus. Quoi. Ok, non, mais écoute, j'ai ma réponse et je pense que quand bien même je la recroiserai, tu vois, sur Francfort, euh, il ne faut pas que je m'attende à, à des échanges et, et des moments forts parce que c'est vide, en fait. Tu as raison. Puis, tu l'as fait. Ouais. Je résume pas du tout ce que tu as dit, hein. c'est beaucoup plus complexe. Mais, euh, mais en tout cas, moi, j'ai ma réponse. Voilà. Donc, pour creuser le cas Marina, il y a deux solutions, une payante et une gratuite. La gratuite, c'est épisode 17 de Nestor Burma, le monstre. Et la payante, c'est Séminaire Logique des Femmes. Je, je vais raccrocher, je vais sauvegarder l'enregistrement que nous venons de… Attends, je, je peux juste te dire un truc, Stéphane Oui. En plus, ça va. Je te rappellerai juste positive. derrière pour enchaîner sur la ouais, partie 2 avec okay. les questions sur les. Non, non, c'est très positif, c'est que tu sais, en parlant de gratuit et payant, moi j'ai mis du temps avant de commander mon premier séminaire, j'ai mis au moins un an et demi, c'était survivre en l'enfer du salariat. Et euh, juste ce que je voulais dire, c'est que moi j'ai jamais autant acheté de séminaire qu'avec toi, j'en suis en mon 3 ou quatrième, c'est pas énorme non plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une, un énorme gap entre ce qu'on peut entendre sur YouTube. Et ce que tu fais, et en fait, des fois, c'est vrai que moi, je sais qu'au début, le prix m'a un peu fait peur, je te le dis honnêtement. Je me suis dit, mais pourquoi je mettrais euh, voilà, euh, 350 euros Mais en vrai, il n'y a pas une seule minute qui est du temps perdu. Et alors, je te le dis, mais ne le fais pas. Hein. Avec le recul, je me dis que finalement, c'est même pas assez cher par rapport au niveau, tu vois. Mais bon, ne le man bah, on peut bon aller bon prix bon non plus. Hein. Voilà, non euh, mais je voulais coup, le dire parce que c'est important. Il faut m'en acheter beaucoup plus pour que je puisse… Euh... voilà remplir une remplir un bateau euh, d'Instagram, tout ça et Merci. non je, je <rire> <les> <rire> Bilzerian. non, non je, je, je, je rigole je pense que mon caractère ferait que je ne tiendrai pas 48 heures J'aurais déjà passé par dessus bord et je serais, euh, je serais en garde à vue euh, je serai en garde à vue et euh, j'aurais déjà reçu une fouille euh, pas très confortable <rire> de la part de la police locale et je, je croupirais dans une geôle pour en avoir viré trois euh, ou quatre par dessus bord voilà donc euh, <rire> Euh, je te remercie donc. Euh, je ouais. rappelle que les... les pour l'art. Alors qu'est-ce que, qu que j'ai promis de mettre comme lien en bas de l'écran euh, S'il te plaît, tu me mets le, le séminaire, c'est pour ça que je voulais le redire, c'est logique des femmes. Pour moi, oui. Alors euh, oui, alors je mettrai le lien vers signe d'intérêt qui est celui que tu possèdes et que tu as... Euh, ah ouais je mettrai le lien vers Logique des Femmes, qui est celui que tu ne possèdes pas encore, mais qui te, qui te, qui te ravira. Je mettrai oui. le lien vers l'offre VIP pour ceux qui désiraient euh, avoir un package, un abonnement global qui leur permet d'avoir et les séminaires et les conversations avec moi. Si cette conversation ne vous a apporté qu'une seule information intéressante, ou idéalement plus, mais au moins une, pensez à la rétribuer avec un pouce. Et si vous n'étiez pas abonné à la chaîne c'est le moment de le faire et c'est important. Donc ne vous dites pas, oui, oui, c'est bon, l'algo me remonte quand même les contenus, etc. Non, pas d'excuse. Vous cliquez sur le bouton abonner et la cloche maintenant. Vous aurez de toute façon, à tout moment, le loisir de vous euh, désabonner si ce que je vous fais, si ce, oui, ce que je fais, si ce que je vous fais ne vous plaît plus. Euh, on enchaîne, tu raccroches, je te rappelle, et on enchaîne avec la partie 2 qui sont les questions des chatons sur ta lesbiennitude. <rire> ok.